Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, écoute petite game de résurgence où je m'amuse avec un nouveau shotgun et une arbalète pépite Je vous laisse regarder, liker, commenter, abonnez-vous, bisous Il nous reste 20 secondes, mais qu'est-ce que c'est mais... Salut Salut c'est Julien, je vous souhaite la bien Bon, j'espère que tu vas bien Salvatore. content de te voir dans ma partie le train en direction de Verdansk partira dans deux minutes. Attention à l'espace entre le quai et le train. Je promets sur tout ce que j'ai que je gagnerai cette partie. Ah, oh, show là. Ah, qui avance, show qui avance, show qui avance. Quand cette slide, il peut pompe. Ah Wouh Merde va ta mère Wow Vous imaginez il a, il a insulté celui qui est censé être son dieu Hey Didi man Je vais la win Bon, je suis encore en V. Les gars, vous imaginez cette méta de beau gosse que j'ai actuellement, là En vrai de vrai, c'est vraiment une méta de type beau gosse. Tout le monde est d'accord là-dessus. Genre là je joue sans bouclier, sans rien. Juste je porte mes couilles en jouant avec une méta de type mal alpha. Genre je pense que même les mal alpha ils jouent pas vraiment comme ça. Et ça c'est un... Ça c'est un fait... Attends pourquoi il y a une flèche qui le. Oh non. Je me suis reçu une vieille flèche putain. Oh merde. What the... Oh frérot, je suis désolé. Je suis vraiment un... un génie. Non. Je viens, ju... viens tout juste d'acheter. Mec, j'ai pas. Je t'ai pas entendu une seule seconde. Oh non. Ça rêve. Parce que. Je pense sincèrement que les gens. Ils kiffent passer du temps avec. Euh... Kenzo95, lol, c'est lui qui m'a tiré dessus à l'arbalète. En fait, je pense qu'ils aiment passer du temps avec Cyril parce qu'il est cool, Cyril. Je te laisse en tirer toi-même les propres conclusions, Totanus. Euh, J'ai l'impression que Bébou et Cyril se rapprochent surtout. Je te laisse en tirer les propres conclusions. Je suis en train de dire que mon Bébou, il risque de se faire forcer la boîte à merde par euh, celui qui a les cheveux roses actuellement. Et que l'on peut retrouver sur Instagram endormi encore une fois. Les gars, j'ai l'impression d'être euh, une sorte de mur insur insurmontable pour eux. Il y a un mec qui m'a tiré mon arbalète. les gars. C'est qui le seul bâtard qui m'a volé mon arbalète Mais non, le killer tiré du bas, FRA. Mec, ça veut dire que c'est le killer français. Oh, OMG, je viens de tuer le killer français. OMG. XPTDR, c'est ma première game de la journée. Je vous ai promis de la gagner pour vous. Oh le fils de pute. C'est le joueur TikTok que je viens de souiller à ce point les gars Ça, ça me gêne pour lui les gars. Ok mec, on va faire un truc, on va faire un truc Tu, tu te mets là où il y a les couteaux qui tombent s'il te plaît Ils sont tombés juste derrière toi, juste derrière toi gros Je recommence Yeah. Première game de la journée Promise Pour vous, chat Eh ah, hey, Salvo La win Facile Ça va ou quoi, mon champion Ça va, ça va, mec, tranquille Tu régales, franchement, tu régales ah, merci, ma, merci, ma poule Bisous Allez, bisous, mon frère. Salut, gros